On joue à quelle heure Je sais pas. Il faudrait peut-être qu'on s'en inquiète. Hein. Ouais, c'est vrai. Franchement, les concerts, c'est plus ce que c'était. Avant, c'était les artistes qui décidaient quand ils allaient jouer. Les Stones, par exemple. Les Stones, ils faisaient attendre le public deux heures. Et ils allaient jouer seulement uniquement quand ils avaient décidé. Et alors Alors aujourd'hui, c'est l'inverse. On est là, on attend, on attend, on joue à des jeux. Je sais pas pourquoi on accepte ça, putain. Ouais, peut-être parce qu'on n'est pas les Stones. Ouais, c'est peut-être ça. Quelle heure on joue Quand l'organisateur va venir nous prévenir. Mais il vient quand Quand on va jouer. On joue à quelle heure 19h Eh putain, ça va faire l'apéro vachement tôt ça On joue à quelle heure Je sais pas, il y a une première partie avant nous. La première partie, il joue à quelle heure À 20h30 Tu sais combien de temps il joue 30 minutes, 15 minutes de changement de plateau. Eh bah ben, j'aurais pas aimé ton prof de maths toi on joue à quelle heure À 23h Ah oui putain, l'apéro va être vachement long On joue à quelle heure bah, Quoi On a déjà joué. On joue à quelle heure À 21h. Putain, c'est... Ah non hein. 19h c'est trop tôt, 23h c'est trop tard. T'es jamais content ou quoi bah, 19h ou 23h, comme disait mon grand-père, il est trop tard pour rentrer de bonne heure. Et un groupe qui joue une heure, s'ils joue le soir du changement d'heure et qui sont programmés à 2h du matin. Du coup, ils jouent ou pas et franchement, vu qu'on a toujours des horaires différents pour aller jouer, puis qu'on est toujours en retard, on devrait y aller au pif sans faire gaffe. Si ça se trouve, on serait plus souvent à l'heure. À quelle heure on joue Après le discours du maire. Okay. Tu vas où Faire une sieste. À quelle heure on mange Tu veux dire à quelle heure on joue Non, non, non, non, non.